Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de découpage de pizza. Voici une pizza. Une pizza entière. Si je la découpe en deux. Voilà maintenant que j'ai deux demi pizzas. Si je découpe encore en deux. J'ai bien sûr maintenant quatre quarts de pizza. Et si je continue de découper en deux. J'ai maintenant huit huitièmes de pizza. Et pourtant, une pizza, deux demi-pizzas, quatre quarts de pizza, huit huitièmes de pizza, ça reste au final qu'une seule pizza. Comment ça se fait que toutes ces fractions sont égales C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va commencer par définir l'amplification. Amplifier une fraction, c'est multiplier le numérateur et le numérateur par un même nombre. Donc, Dans l'exemple qu'on a vu en introduction, une pizza, 1, un. enfin, c'est pareil qu'une part, une unité, 1 un sur 1, c'est pareil que 2 demi, pareil que 4 quarts, pareil que 8 que huit huitièmes. Pour passer d'une fraction à l'autre, à chaque fois, on amplifie d'un facteur 2. De, pour passer de 1 sur 1 à 2 sur 2, on, on multiplie le numérateur et le dominateur par 2. Pour passer de 2 demi à 4 quarts, on amplifie d'un facteur 2. Pour passer de 4 quarts à 8 huit huitièmes, on amplifie d'un facteur 2. Donc finalement, découper une pizza, c'est amplifier une fraction. A vous de jouer maintenant, mettez pause, prenez le cahier d'exercice vous faites dans votre cahier de théorie et amplifiez 25 quinzièmes d'un facteur 3. Je vous ai marqué la méthode, on multiplie par 3 le numérateur 25 et le dénominateur 15. Est-ce que vous avez trouvé Ça donne donc 75 45. Je vous invite à vérifier sur une calculatrice que 25 divisé par 15, c'est bien strictement identique à 75 divisé par 45. Ces deux fractions sont donc égales et équivalentes. On va maintenant voir l'opération inverse de l'amplification, c'est-à-dire la simplification. Pour l'amplification, on multiplie numérateur et dénominateur. Pour la simplification, on va diviser numérateur et dénominateur. Donc la définition, je vous prie de la noter, est la suivante. Simplifier une fraction, c'est diviser le numérateur et le dénominateur par un diviseur commun. Bien entendu, une fraction, c'est un quotient de deux nombres entiers le numérateur doit être entier, le dénominateur doit être entier. Donc après la division, on doit toujours avoir des nombres entiers. Lorsqu'on ne peut plus simplifier la fraction, on dit qu'elle est irréductible. Et je vous prie de bien noter ce terme de fraction irréductible. Il est très important, on cherchera la plupart du temps à simplifier le plus possible la fraction, à trouver la fraction irréductible. Par exemple, 25 15e. On se rend compte que 25 et 15 peuvent être divisés par 5. Donc allons-y, simplifions d'un facteur 5. 25 divisé par 5, 15 divisé par 5, on tombe sur 5 tiers. On a simplifié 25 quinzièmes en 5 tiers. Prenons une fraction plus compliquée, 12 36 sixièmes Mettez pause, essayez de trouver la fraction irréductible après simplification de 12 36 sixièmes Alors peut-être que comme moi, vous avez commencé par diviser par 6. Donc on simplifie par 6, on divise 12 par 6, 36 par 6. Ça fait 2 sixièmes. Et là, on se rend compte qu'on peut continuer à simplifier. Parce que 2 et 6 sont bien sûr des, des nombres pairs, donc des multiples de 2. On peut encore diviser par 2, numérateur et dénominateur. On simplifie donc d'un facteur 2 et on tombe sur un tiers. Donc maintenant, un tiers, c'est une fraction irréductible. On ne peut plus simplifier. Quelle est la méthode pour simplifier les fractions Il faut bien connaître les critères de divisibilité. Donc si vous les connaissez mal, je vous invite à les euh, revoir. Critères de divisibilité par 2, par 3, par 5 sont les, bien sûr les plus importants à connaître. Et donc on divise en haut et en bas, entre guillemets, par le même nombre. Mais la valeur de la fraction ne change pas. Après simplification, le nombre reste le même. Par exemple, si on veut simplifier au maximum 72 39e, allons-y. Bon, on voit que 72 est divisible par 3. Je vous rappelle le critère de divisibilité par 3, on additionne les chiffres, et si c'est un multiple de 3, alors on peut diviser par 3. Là, 7 plus 2, ça fait 9, donc on peut diviser 72 par 3. 39, on voit rapidement qu'on peut aussi le diviser par 3, donc divisons par 3. On trouve 24 13e. On sait que 13 est un nombre premier. 24 n'est pas divisible par 13, donc on ne va pas pouvoir simplifier autre mesure. 24 13e est une fraction irréductible. Et on a fini l'exercice de simplification. On va s'entraîner dans ces simplifications en classe. Vous venez de voir la simplification et l'amplification qui explique que toutes ces pizzas en fait, valent une seule pizza. On va voir ici un détail. Une pizza, si on multiplie en, au numérateur et au dénominateur par deux, c'est pareil que deux demi-pizzas. Si on continue d'amplifier d'un facteur 2, c'est pareil que quatre quarts de pizza. Si on amplifie encore d'un facteur 2, c'est pareil que 8 huitièmes de pizza. Et dans l'autre sens, vous avez compris l'opération inverse. Si on simplifie d'un facteur 2, on divise par 2 numérateurs et dénominateurs. 8 Huit huitièmes, c'est pareil que 4 quarts, qui est pareil que 2 demi, qui est pareil que une pizza. En attendant de manger une vraie pizza, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.